Avoir une voix au perché, avoir une voix trop au perché, il y a des personnes qui se plaignent de ça. On va en parler tout de suite, on va voir ce qu'on peut faire, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Salut, moi c'est Antoine, je suis coach vocal et je partage sur cette chaîne YouTube régulièrement conseils, des tutos, des astuces pour t'aider à bien chanter et bien gérer ta voix. Alors vraiment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est complètement gratuit. Clique bien sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ça te permettra surtout d'être alerté à chaque fois que je serai en direct sur cette chaîne, ce qui nous permettra bien d'échanger et pour moi de répondre avec plaisir à tes questions. Alors une voix au perché. Il y a des euh, hommes qui se plaignent de ça, il y a des femmes qui se plaignent de ça. On va voir pourquoi. Euh, chez les hommes, par exemple, ça va, ça va, ça va être une voix euh, assez aiguë, une voix un petit peu comme ça, très très douce et peut-être une voix presque enfantine. Et euh, eh bien, du coup, euh, les hommes qui peuvent avoir cette voix-là euh, vont s'en trouver euh, gênés dans le sens où ça peut diminuer entre guillemets, un petit peu leur, leur charisme naturel. Et je pense notamment à, à, à un rugbyman, tu vois une personne qui a une grande carrure et qui parlerait avec une toute petite voix comme ça, eh bien euh, La voix du coup est un petit peu en décalage avec le personnage. Euh, C'est une voix souvent aiguë, souvent fine qu'on ne va pas beaucoup, euh, pas beaucoup entendre. De même chez une femme, une voix haut-perchée, ça va être euh, une voix euh, très aiguë, très criarde et euh, qui pourrait se révéler euh, désagréable. Et c'est une mésaventure qui est arrivée à une actrice américaine assez connue, qui avait en fait une voix comme ça, très haut perchée, très aiguë, très énervante. Et elle ne comprenait pas pourquoi on ne l'embauchait pas euh, dans les castings pour tourner le film. Et puis un jour, un producteur lui a avoué la vérité. Il lui a dit "Écoute, tu as vraiment une voix." trop énervante parce qu'elle est trop perchée, c'est trop aigu, euh, ça agresse les oreilles et du coup, euh, voilà, on n'a pas envie de travailler avec toi à cause de cela. Alors, elle a travaillé sa voix et ensuite tout est rentré dans l'ordre et elle a pu euh, décrocher euh, à nouveau des rôles pour, euh, pour tourner dans, dans ses films. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps On a en fait euh, deux phénomènes. On a euh, les cordes vocales qui vont passer ce qu'on appelle en masse fine. Alors, c'est-à-dire que des cordes vocales, si tu veux, leur épaisseur va varier, leur surface de contact va varier. Et quand elles deviennent assez fines, eh bien, ça va donner ce son un petit peu aigu comme ça et ce son qui est beaucoup plus haut perché, tu vois, si je l'utilise dans ma voix. Donc là, c'est une première chose, les cordes vocales vont s'amincir. Et puis la deuxième chose, c'est que le larynx qui héberge les cordes vocales, alors qu'on appelle aussi la pomme d'Adam chez les hommes, c'est un cartilage qui est ici, eh bien, il va avoir très souvent, très, très souvent tendance à remonter. Et du coup, on va se retrouver avec une voix un petit peu d'enfant, comme ça, une voix un petit peu enfantine. Alors tu vois, si je m'amuse à faire cela, euh, euh, je peux le faire, mais je suis obligé du coup de modifier là ce que je fais avec euh, mon corps habituellement. Alors du coup, un petit exercice qu'on peut, qu peut faire pour euh, résoudre cela, euh, ça va être déjà euh, de récupérer un petit peu de masse euh, sur les cordes vocales. Et euh, pour ça, on va, euh, on va dire un O, un O, tu sais, stop, un O un peu autoritaire, comme ça on va faire. O, oh, e, eh, o, oh, o, oh, comme ça. Et pour faire ce son-là, qui est un son de, de parole en fait, hein, ça nous oblige là, à recruter un petit peu de masse au niveau de nos cordes vocales, en tout cas à les obliger à être un peu plus épaisses. Et euh, du coup, ça, ça va déjà nous faire redescendre la voix, donc on peut le faire ensemble. O, oh, e, eh, e, eh, e, eh, qu'est-ce qu'il y a O, oh, vois, c'est vraiment le, le, comme ça le, le son d'interruption. Eh, euh, arrête ton truc là. O, oh, oh. Ça c'est pour résoudre notre problème de cordes vocales trop fines. La deuxième chose, c'est que je t'ai dit qu'on avait le larynx comme ça, qui avait tendance à monter. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de redescendre un peu pour se caler finalement à une position qui est, qui, est, qui est plus proche du naturel. Pour éviter de partir comme ça, dans les aigus. Pour ça, on va imiter tout simplement le Père Noël. Et ça tombe bien, puisque le Père Noël, il dit ⁇ oh, oh ⁇ Et donc on va faire comme ça. Oh, ⁇ Oh, oh, oh, oh, oh, les enfants. Alors on s'amuse, c'est un petit peu caricatural. N'empêche qu'en faisant cela... Eh bien, ça va résoudre le problème parce que ça va faire descendre notre larynx, ça va mettre plus de masse euh, au niveau des cordes vocales, et donc si je fais oh oh oh, comment allez-vous Et maintenant, je vais essayer de garder cette voix-là, voilà. Et tu vois, ça me permet d'avoir une voix qui est déjà posé alors là je le force là je me rapproche presque des voix des voix off tu sais des voix qu'on entend à la télé ma, moi ma voix est un petit peu plus médium mais en tout cas ce n'est plus cette voix -là, là qui serait beaucoup plus au perché. et si je fais oh oh oh bonjour à tous je parle maintenant avec cette voix qui est beaucoup plus posée alors là je le fais c'est un petit peu moins naturel mais en tout cas c'est un exercice que tu peux faire pour vraiment habituer les muscles si tu veux à, à se relâcher, à faire redescendre ton larynx, à réépaissir un petit peu tes cordes vocales et éviter de repartir dans les tours, dans les, dans les aigus de cette voix fine et qui peut se révéler énervante. Alors une autre chose, c'est que souvent les, le fait d'avoir une voix au perché, ça s'accompagne du fait de parler vite. Les personnes qui parlent vite, et comme ça, qui s'emballent et, et hop, ça part dans les tours. Donc une autre petite astuce, ça peut être de bien respirer bien te poser, ralentir un petit peu ton débit de parole et à ce moment-là, ça, ça permettra aussi d'éviter aux muscles de trop se contracter et de faire remonter ton larynx qui va te ramener de nouveau sur cette voix trop au perché. Alors si tu as des amis qui sont confrontés à ça ou, et tu, tu entends qu'ils ont cette voix au perché ou tout d'un coup ils se mettent à parler vite et ils partent dans les tours, eh n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Vraiment, tu leur rendras un grand service et ils t'en remercieront à coup sûr. Maintenant, des conseils comme ceci, euh, j'en envoie quasiment quotidiennement aux membres de mon cercle privé. Alors, c'est un, un cercle de chanteuses et de chanteurs qui font partie en fait de mon carnet d'adresse personnel et à qui j'envoie plusieurs fois par semaine directement dans leur boîte mail privée des conseils, des astuces comme je t'ai donné aujourd'hui. Alors, si tu veux les rejoindre, c'est encore possible et c'est gratuit. Il te suffit de cliquer dans la description, il y a un petit lien. Euh, en cliquant dessus, tu vas voir apparaître une fenêtre. Tu n'auras juste qu'à renseigner ton prénom et ton adresse mail et dès demain, tu recevras mes conseils dans ta boîte mail personnelle. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao